tout le monde, j'espère que vous avez bien, petite vidéo aujourd'hui sur euh, ce que je récupère à la ressourcerie, je suis parti faire un tour on va voir ce que ça donne, c'est des bonnes affaires ou pas, c'est la première fois que je vais ici, non je crois que je suis déjà mis une fois mais j'avais pas fait de son qui vendait des jeux vidéo donc là je reviens voir, voir s'il y a des jeux vidéo ou autre, donc bon, à tout de suite il y a quelques jeux pas de ouf là, ça fait focus ça les du quelques jeux pas de ouf euh... Oh, tiens, sur les plus intéressant sur les Putain, j'ai pas envie de l'espèce. je vous le dire de toute façon. Ah, même avatar, j'ai pas ramassé l'espèce. Je mon espèce chez moi. Mad Max, idem. Frembo, FIFA, FIFA et le Saboteur. Saboteur aussi, j'ai pas remis assez de ZEI, putain j'ai oublié de mon spécialement si je vais revenir tout de toute façon, des Dresin, bon c'est un peu mieux par contre, Club, un club de CD peut être Ah, pas de notice par contre, c'est une chaîne de oh. Bon, C'est pas terrible ce qu'il reste. C'est pas terrible. Bon, sinon, j'aurais envie d'assez l'espèce pour prendre ça. Je me prends tout ça. Si oh, un pas de fuite. Salut tout le monde, rebonjour plutôt, je sais même pas. Bon, on est ressorti de cette ressourcerie. Ça m'a ressourcé. Non rien, c'est bon. Bon, en tout cas, j'y suis ressorti. Ouais, bah, c'est pas mal, j'ai retrouvé des petits trucs, des petits trucs sympas. Franchement, bon. Des petits jeux qui se refusent pas. Deux re jeux, bon, dommage que ce n'est pas un euro. Mais bon, on va dire que deux euros, ça va... Hein. Franchement, ça reste quand même correct. La, la dame de, de la ressourcerie, elle m'a dit, ouais... N'hésite pas à passer euh, de temps en temps parce qu'en fait on a des jeux qu'on met pas forcément parce qu'il n'y a pas de place pour les mettre dans une vitrine. Alors je ne sais pas si vous, vous allez voir dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo que je vais mettre. C'est une toute petite vitrine et une toute petite étagère qu'on qu s'occupe pour les jeux donc il n'y a pas, y a pas des, masses, des masses de place non plus. Donc euh, voilà quoi. En tout cas voilà. Bon, compte rendu tout de suite. Allez c'est parti Salut à tous, c'est de nouveau moi, Sofiane de la chaîne Retro RPG. Bon, on est revenu de cette ressourcerie. Ça m'a requinqué, je suis revenu avec pas mal de jeux. Pas mal de daubes aussi, des jeux corrects, des jeux merdiques, en tout cas je suis revenu avec pas mal de jeux et là c'est certain, euh, c'était à des prix corrects, ouais ouais on va dire c'est ça, c'était à des prix corrects parce que tous les jeux étaient à 2 euros pièce, donc je suis revenu avec pas mal de jeux, je suis revenu compléter ma collection et là on va continuer euh, sur cette présentation des jeux que j'ai chopés. Donc voilà, bon, on va commencer directement par un peu de PSP. J'ai rentré un jeu de PSP. Alors les gars, c'est du lourd. C'est du lourd de ouf. C'est un Virtua Tennis World Tour. <rire> magnifique. Voilà, complet. En version Platinum. Eh bien sûr, c'était de l'ironie quand j'ai dit qu'il était magnifique. Le jeu n'est pas... pas terrible. Mais bon, il en est à nickel. Il y a même... Le ticket de caisse du mec qui l'avait acheté à l'époque. Moi, j'ai acheté 2 euros et lui, il acheté 2,90 Bon, c'est pas non plus une affaire de ouf. Il l'a acheté quand il ach... Ah, en 2012 3 euros, il l'avait acheté 2,90 en 2012. Ouais. Virtuel Tennis World Tour. Content de le rentrer, celui-là. Je sais même pas si je l'avais. Ouais, bref, on va s'attarder dessus. Ensuite, j'ai rentré le parrain. Je sais même pas s'il est bien ou si c'est une doble sidérale. Mais bon, ce qui est bien en tout cas, c'est qu'il est que les doux, lisse, 2 euros, 2 euros. Il est doux, lisse, il est complet. Ensuite, Mad Main. Alors ça, je crois que j'ai regardé vite fait, je crois que c'est une dope, ça. Ça, je crois qu'il a été très très mal noté. Mais c'est pas grave, parce que le jeu, il brille, il est propre, il est tout neuf, quasiment neuf. Donc voilà. Ensuite, là, on va passer à un jeu, oui, le seul que j'ai chopé, Week, Spider Spiderwick. C'est qu -ce quoi ce truc pourri là Oh, franchement, il est claqué, ça se voit déjà qu'il est claqué. Franchement, à deux fois, les gens disent ne faut pas se fier aux images, il ne faut pas se fier à la jaquette et tout. Ah, non, non, non. Là, je m'y file, hein. à mon avis, c'est vraiment une belle dope, hein. ça C'est sûr que je ne jouerai jamais à ça. Mais en tout cas, il est complet. C'est des tout. Avec tous les jeux que j'ai chopés, c'est des nickels. Il y a peut-être un ou deux où tu as des traces de doigts, où tu as une empreinte digitale. Peut-être que le mec avait fait un crime ou j'en sais rien. Il y en a un ou deux qui ont une empreinte digitale. Et euh, pas empreinte digitale, empreinte... Euh... Ah, du doigt, je ne sais même plus comment ça s'appelle, là. Ah, Vas-y, rappelez-moi, moi rappeler dans les commentaires, c'est pas grave. Mais ils sont tous en état nickel. Bon, maintenant, on va passer au jeu PS3. Là, un jeu, le film, il était vraiment pas mal. Bon, moi, j'ai pas regardé, mais je sais qu'il y grosses critiques. J'ai jamais regardé le film j'ai jamais regardé, jamais joué au jeu. Les films avec des mi extraterrestres, mi sais pas toi quoi, des trucs fantasy et autres, c'est pas trop ma, ma tasse de thé. Mais en tout cas, voilà, c'est Avatar The Game. Bon, à mon avis, je sens que celui-là, il doit pas être terrible. Hein. Franchement, celui-là, celui-là, même si tu plus rien à jouer, à mon avis, tu joues pas. Hein. Je crois que tu préfères rester à dormir que jouer à ça. Hein. Ça, ça ne jouera pas du tout, ça. Pas du tout, du tout. Ensuite, la mémoire dans la peau. Ah, celui-là, il était bien le film. Soit j'ai bien kiffé le film, par contre. Le jeu, je ne sais pas s'il est aussi qualitatif que le film. Mais bon, généralement, les jeux tirés des films sont un peu, sont un peu pourris. Là, je ne sais pas si c'est le cas. Mis à part certains Batman qui sont vraiment pas mal ou Spider-Man, c'est en tout reste. Je crois que c'est pas... pas foufou. Hein. Pas... Ça casse pas trois pattes à un canard. Donc voilà. Bon, ensuite. Senro, The Trade, Pareil, idem, comme tous les autres jeux. 2 euros en état nickel complet. Boîte en excellent état. C'est en excellent état. Je suis content. Ensuite, Senro 2, la suite. Donc tout est en état égal. Ah, la petite c'est bien très légèrement abîmé. Voilà, elle est un peu, un peu pliée. Bon. Voilà, ouais, c'est pas très grave. Franchement, pour 2 euros. On est content quand même, les frères. On est content. Ensuite, j'ai regardé sur... Il y a Enslaved Odyssey To The West. J'ai regardé sur... Euh... T'as vu l'accent anglais, hein T'inquiète, t'inquiète, copie. On a l'accent cabine, on a l'accent anglais, on a l'accent tout. En tout cas, il y a Enslaved Odyssey To The West. Complet. Je crois par contre, celui-là, il est vraiment pas terrible. Hein? Franchement, pour un jeune info, je crois que j'ai cru voir... Euh... Il me semble qu'il n'était pas terrible les, les retours de critiques sur Internet. Bon, il me semble que c'est sûr que. J'ai je, je, je regardé quelques jeux sur Internet, euh, certaines critiques. Il me semble que c'est sûr que j'ai regardé. Et je crois que ça là n'était pas. Il n'était pas ouf ouf. Alors, on continue ensuite. The Saboteur. Oh, on voit même le prix d'époque 25 euros à Micromania. On reconnaît. Je, par contre, c'est quoi ce truc Ah ouais eh, Ils sont durs les frères. Hein. Franchement, les mecs de Micromania, ils sont durs. Ils ont mis l'étiquette derrière. Ah ouais, ça c'est impossible de retirer l'étiquette en bon état. C'est impossible, ça va être chaud. Hein. Je vais essayer, mais à mon avis, ça... je vais faire un dinguer si je fais ça. Hein. C'est là qui, qui savent comment retirer l'étiquette qui est derrière sans abîmer la jaquette imprimée. Euh, qui me donne la méthode, mais à mon avis, euh, je suis condamné à rester avec, hein, je pense. Hein. Bon, Bref, hein, je sais pas. En tout cas, 2 euros est à nickel. Celui-là, bon, par contre, il y, a nickel. il y a un code, euh, Il y a un code de téléchargement, notice de et tout. Mais, euh, mais il est un peu sale ici. Il va falloir que je passe un petit coup de white spirit et autres. Ensuite, alors le jeu de tous les gangsters GTA 5 sorti sur PS3 et 3.6 à époque. Euh, Sua est complet. Carte, notice, jeu en excellent état. Hey, Sua les gars, ça a été un poule aux odeurs de Rockstar. Ils l'ont sorti sur PS3, sur 3.6. Il a fait fureur, il s'est vendu... À des quantités astronomiques et qui ont ressorti sur PS4 et sur euh, Xbox One, Alors, ils ont fait une tournée donc voilà, ils avaient déjà le, le jeu était déjà créé, tout était déjà fait, ils ont dû faire quelques petites être modifs, des petites mises à jour et autres. Ils ont sorti, ça a fait fureur. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit et annoncé Ils l'ont annoncé sur PS5 et euh, Xbox Series X. Et franchement, celle-ci, c'est la c'est aux odeurs de Rockstar, celle-là. Elle a raconté beaucoup d'argent, mais t'inquiète, d'air ça fait dix euh, ans que leur sortent le jeu quasiment dix euh, ans qu'ils leur sortent, euh, qui tourne le jeu il marche toujours aussi bien franchement c'est un truc de ouf mais j'avoue le jeu il est quand même, il est quand même excellent celui-là celui, -là. celui -là, il est quand même excellent on a bien déliré et tout c'était bien marrant celui-là donc voilà j'étais un 5 après the mirror edge alors je sais même pas si celui-là est bon ou si c'est pas bon apparemment ça a été, jeu, euh, ça a été le jeu de 3 en 2008 mais bon je pense à ça à mon avis complet nickel et en bon état. Voilà. Ensuite, on va passer au jeu 3-6, les frères. 3-6. Alors, les jeux 3-6, toujours pareil, The roi Edge. Complet nickel, notice, tout bordel. Voilà. On continue. Dead raising. Nickel. En version classique, notice et tout. Sauf, sauf, sauf. Il y a quelqu'un qui a mis un coup d'épée ici. Je ne sais pas, il s'est déchiré. Ça va, il pas être très puissant de son épée parce qu'il a pas abîmé la, la boîte ni la ni la jacquette imprimée. Donc voilà, ça, c'est un jeu Capcom. Je ne sais même pas si c'est bon ou pas. Bon, je pense pas que j'y jouerai parce que j'ai tellement de jeux à faire, les frères, que celui-là, j'y jouerai pas. Alors, on continue. Red, Red, Red, Red, Red, Red Dead. Wow, je vais réussir. Red Dead Redemption 1. Voilà, j'avais joué à l'époque, j'avais bien aimé. Nickel. Jeu nickel en état, notice et, euh, et une carte du Far West de l'époque. Bon, c'est du. un jeu de far west, à GTA. Qui est pas mal. Bon, bon de toute façon, tout ce qui est jeu de Far West, je sais pas spécialement mon dada. Sauf celui-là, si soit je bon. Je joue, j'aime bien. Les films Far West, j'ai pas trop kiffé, mis à part ceux, de l'époque, c'est très très vieux. Les anciens hein, se reconnaîtront. Les vieux films avec Ben Spencer et Terrancille. Alors là, je vais toucher. J'ai touché des, un public vraiment très vieux. C'est des films, même moi, c'est pas de ma génération. J'avais kiffé à l'époque. Voilà. Et ensuite, pour conclure cela en beauté, allô la version anniversary sur 3.6. Par contre, en version américaine ou anglaise, je ne sais même pas, ouais, c'est version américaine, celle-là, je ne sais même pas. Donc voilà, il est complet. Nickel, tout. Avec le cd comme quoi euh, c'est un cd promotionnel, il est pas fait pour la vente. Magnifique Voilà Avec tout ce que je suis revenu de la ressourcerie, je suis quand même content. Bon, on était pas très loin de chez moi. Euh, je suis parti, euh, comme, un, comme, un, comme un idiot j'y suis allé. J'avais pas pris ma, ma carte bleue. J'avais juste un peu d'espèce sur moi. Donc j'ai pris quelques jeux. Il y avait d'autres jeux que j'ai pas pu prendre parce que j'ai pas mon, ma carte bleue. Donc j'y suis retourné. Je suis parti chercher ma carte bleue, je suis revenu. Heureusement, c'était la même ville que là où j'habite. Donc, c'était à... à 3 minutes à peine. Je pouvais même limiter presque y aller à pied, pas tout à fait, mais presque. Donc là, bon, c'est la première fois que j'étais déjà en ressourcerie. Euh, je suis arrivé j'ai demandé à dame, ouais, ils sont où vos jeux vidéo et tout. Elle me dit, bon, on pas de jeux vidéo ici. Je fais mince, je cherchais tout, je ne pas. Je partais, je pars, je sors. Je commence à sortir et tout. Avant de sortir, je passe devant la caisse. Je vois une petite, euh, une petite vitrine transparente à l'ancienne, à l'époque des vitrines, tu sais, des 60, les vitrines transparentes et tout, petites vitrines à l'époque de Jacques Messerine et tout, il y avait une petite vitrine comme ça, et tu avais un petit étagère comme ça, blindé de jeux et ça je fais, mes tiens, ils sont là tous les jeux. Bon, j'ai pris pas mal de jeux, j'ai pas tout pris, parce qu'il y a des jeux que j'avais déjà, euh, ou des jeux qui m'intéressaient pas, comme les FIFA, PES, euh, franchement ça. Euh... Voilà, laisse tomber, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je vais pas les débattre sur ce FIFA ou PES, mais voilà. Ouais. Donc voilà, très bonne rentrée, content. Dis-moi ce que tu en penses dans tes commentaires. N'hésite pas à lâcher un like si elle t'a plu la vidéo, à commenter, abonne-toi. Faut t'abonner, hein. Faut arrêter de regarder sans t'abonner. Abonne-toi, juste tu cliques à s'abonner, c'est tout. Basta, pas plus. Et en échange, si tu t'abonnes, je dis bien si tu t'abonnes, eh ben je te dirais merci. Merci en tout cas. Bref, vas-y, on, va euh, on va arrêter son délire. On va retourner à nos occupations. C'est-à-dire... C'est-à-dire euh, bah, pas grand-chose. Bon, j'ai pas grand chose à faire, c'est pas spécialement de trucs. Je vais m'occuper des enfants. Bref, bref, bref, bref, bref. En tout cas, à bientôt. Bye, salut tout le monde, ciao!